Bonjour à tous, ici le Dr Fille, je me permets de faire une petite intervention pour parler d'une action qu'on a menée le lundi 12 novembre ici à Ancenis et que je recommande à d'autres insoumis qui éventuellement seraient intéressés à faire, même d'ailleurs d'autres pas insoumis, euh, d'y participer. Ça s'est fait à l'occasion d'une collecte de, de sang organisée par l'établissement français du sang. Euh, et l'idée était de mettre en parallèle ce que c'était que le don du sang et ce que c'est que l'idée du partage des richesses, parce que pour moi il y a une corrélation pour nous d'ailleurs, et euh, aussi euh, c'était l'occasion d'évoquer la problématique de la discrimination dont sont victimes les personnes homosexuelles. Alors, vous allez voir l'essentiel de cette vidéo, c'est des trucs que j'ai pris sur place pendant la collecte. Euh, je n'ai pas très bien géré la vidéo, ça a coupé un petit peu au début à la fin, donc il faudra faire avec les, les éventuelles deux ou 3 secondes qui manquent. Euh, et puis, dans les moments où c'était vraiment trop pourri, ben je vais réenregistrer ici, euh, histoire que vous compreniez un petit peu ce que je voulais dire, hein, parce que des fois c'était pas clair. Allez, on y va et ça, c'est un peu longtemps qu'on s'était pas vu. Ce soir, c'est pour un truc un petit peu spécial parce que euh, bah, dans ma bonne ville d'Anceny, aujourd'hui, c'est l'opération euh, de collecte de, de, de sang. Et donc, euh, il se trouve que nous, chez les Insoumis, on est plutôt pour le partage des richesses. Et s'il y a bien une richesse euh, qu'on est quasiment tous capables de donner, c'est notre sang. Alors, euh, bah, voilà, on y participe pour montrer un petit peu comment ça se passe vite fait. Là, on en a à remplir un petit questionnaire qui est ici. Et on va ensuite voir un médecin, faire une inscription, donc euh, faire tout le processus. Et c'est aussi l'occasion de parler d'un problème qui se pose avec le don du sang en France, avec les législations concernant les personnes qui sont homosexuelles. Et ça, je vais devoir couper la vidéo et j'en reparle un petit peu après. Ce qui se manifeste par rapport au don du sang, c'est que les personnes homosexuelles font l'objet de discrimination. Euh, en l'occurrence, il y a un truc qui est écrit derrière ce petit formulaire, je ne sais pas si vous arrivez à le voir qui demande aux gens, en fait, euh, dans les quatre derniers mois, avez-vous eu plus d'un partenaire sexuel À votre connaissance, votre partenaire a-t-il eu un partenaire sexuel Et puis, il y a la petite question numéro 43 pour les hommes, avez-vous dans les douze derniers mois un rapport sexuel Et pareil, au niveau, des, au niveau des femmes, en fait, le truc qui y c'est que si vous êtes euh, homosexuel, on vous applique une règle discriminatoire, en fait, euh, qui a priori n'est soutenue, à ma connaissance, par aucune opinion scientifique. C'est un truc qui pose problème. Je m'interromps moi-même pour apporter quelques précisions sur ce sujet de la discrimination euh, subie par les personnes homosexuelles. La problématique qui se pose, c'est donc que euh, si vous êtes une personne homosexuelle, on vous demande d'avoir euh, 12 mois d'abstinence euh, complète, sans quoi vous ne pouvez pas vous donner votre sang. Alors que si vous êtes hétérosexuel, on vous demande d'avoir été euh, sexuellement stable pendant 4 mois. Donc il n'y a pas vraiment de raison qui justifie que ce soit 12 pour les uns et 4 pour les autres. Euh, donc scientifiquement parlant, ce truc-là, ça tient pas debout. Et il faut savoir d'ailleurs que ça a fait l'objet d'un amendement euh, donc, qui visait à rétablir l'égalité des personnes euh, au niveau du don du sang, euh, déposé à l'initiative, je crois, d'un député socialiste en commission des lois le 3 octobre 2018. Et la députée, euh, la, comment dire, la majorité, la République en marche, a évidemment rejeté cet amendement le 11 octobre, donc en maintenant de facto la discrimination. Donc voilà, c'était pour le petit détail. Je me redonne la parole à moi-même pour continuer à expliquer comment ça se passe, un tour du sang. Yeah remplir ce petit questionnaire là, Alors, je vous ai montré un petit morceau à l'instant, document de préparation la trottière préalable dans de sang où vous donnez plein d'informations sur votre état de santé, sur éventuellement le fait d'avoir voyagé dans des pays étrangers, d'avoir votre connaissance sur une hospitalisation, été infecté par que euh, euh, virus, euh, infection transmissible par le sang, etc. Et après, euh, il y a un entretien avec un médecin euh, qui va avoir lieu à quelques instants. Donc, euh, je fais un petit topo après ça. Oui quand même, on euh, vous demande des informations sur votre identité. On vous donne une belle fiche et une petite, petite étiquette euh, sur lesquelles en fait, il y a le suivi de ce qui va se passer pendant un collègue. Si vous faites un malaise ou ce genre de choses, aussi il y a des soucis qui sont mis euh, en évidence il se trouve qu'aujourd'hui c'est la première fois que je donne mon sang euh, et donc euh, on va me faire un test hémoglobine pour savoir si j'ai suffisamment de faire et je pense que si je n'ai pas essayé de faire dans le sang on va me dire que ce pas une bonne idée de, danser, de donner Justement, un petit mot sur euh, les médecins, parce que la visite, le passage par le médecin est obligatoire lorsqu'on donne son sang. Et il se trouve que euh, ça a fait. Euh, on en a parlé dans l'actualité récemment. Euh, L'établissement français du sang manque de médecins qui peuvent justement accompagner euh, les collectes, à tel point qu'en France, dans en certains endroits, les centres de collecte euh, ferment, euh, faute de médecins. Donc, euh, c'est encore une des conséquences euh, du numérus clausus, une des conséquences d'une mauvaise gestion, euh, ben voilà, simplement bon, du besoin en personnel médical. Et euh, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles euh, ça vaut le coup de s'intéresser euh, à ce que ça signifie euh, donner son sang et euh, surtout le faire en France euh, dans un pays où le désert médical avance. Un truc sympa à savoir sur le l'eau du sang, c'est qu'avant de donner son sang, il faut boire de l'eau. Donc ici on vous donne une petite bouteille d'eau. Et donc il faut boire euh, un demi-litre avant le don et puis euh, un demi-litre euh, pendant apparemment, d'après ce que dit une petite affichette qui est ici. Donc voilà, c'est cool. Et en plus, à la fin, on a à manger, histoire d'éviter de tomber dans les pommes pour les quelques personnes et qui ce genre de truc qui peut arriver. Le du sang continue, ça y est, j'ai vu le médecin. Pour moi, c'est bon, ça passe. Malheureusement, pour ma compagne, ça passe pas parce qu'elle a été malade il n'y a pas très longtemps. Et donc, on est en train d'attendre, dans une salle qui est pleine de brancards qui sont occupés, donc ça veut dire qu'il y a pas de gens qui donnent. On est en train d'attendre notre tour pour que, ben, un infirmier puisse, ou une infirmière puisse venir s'occuper de moi et prendre mon sang. Voilà. Là, on vient de me faire un test d'hémoglobine et puis on attend le résultat, voir si je peux donner ou pas. Le don s'est euh, commencé, donc il y a eu un petit coup de coton, une petite désinfection, euh, un petit coup d'aiguille après avoir garrotté le bras. Et puis bah, là, en fait, le sang est en train de couler tranquillement. Donc, donc euh, je suis avec une infirmière très sympa qui m'a expliqué tout le processus, très bien ça se passe. Et donc euh, il y a un produit anticoagulant dans la poche qui se remplit et c'est pour ça d'ailleurs que les poches sont basculées c'est pour que l'anticoagulant se mélange le sang pour pas que le sang peu dans la poche. Et puis il y a tout un tas de petits tests qui sont à la gardes variés, euh, et puis infections éventuelles. Aussi, euh, et il y a des en fait les gens du qui seraient réservées pendant un bon moment. Donc euh, bon, voilà, ça se passe tranquillement. J'ai des exercices euh, physiques extrêmement compliqués à faire, pour faut que je bouge un petit peu les pieds les mains, tout doucement. Et puis bon, voilà, ça se passe tranquille. Et puis ça fait pas mal. Donc c'est cool ça s'est bien passé et puis ben, après euh, quelques petits instants pour euh, reprendre un petit peu son souffle et puis être sûr de ne pas faire de malaise en se levant du, du brancard, eh ben, euh, c'est l'heure de bouffer. Donc voilà, hop ici ouais, la bonne soupe. Pour moi, bah c'était rapide, c'était simple, c'était facile. En plus de ça, des gens m'ont ensuite donné quelques informations sur le don d'organes et les cartes de donneurs d'organes, et aussi sur le don de moelle osseuse, quelque chose qui est aussi vachement utile. Donc tout ça s'est passé dans une ambiance tout à fait détendue, c'était cool, pas flippant du tout, des gens qui étaient très pros. Donc bah, je recommande à tous ceux qui verront cette vidéo de le faire. Et voilà, bah pour moi, le don du sang, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience bah D'abord que le cadre était vachement pro, mais aussi détendu, que les gens qui étaient là étaient bien dispos, tout à fait carrés et efficaces, et puis qu'ils ont bien voulu répondre à toutes mes questions tordues. Ils ont même toléré la présence du téléphone pendant que j'étais en train de me filmer. Même la collation était sympa, à la fin il y avait des petits produits du terroir et tout, donc ça fait toujours plaisir. Et en bonus, j'ai aussi reçu de l'information sur le don d'organes et aussi sur le don de qui est quelque chose de particulier, euh, qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place, enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à trouver des donneurs compatibles pour la moelle osseuse que pour le sang, parce que pour le sang, bah, vous connaissez le groupe sanguin, euh, la compatibilité se fait relativement facilement pour ait suffisamment de dons, et donc c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo, pour vous inciter à donner, mais aussi, euh, le don de moelle osseuse, c'est un niveau de compatibilité un peu plus élevé, c'est beaucoup plus difficile de trouver euh, des donneurs compatibles, et du coup, bah, ça vaut le coup de s'y intéresser aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de, ce, de, de ça et euh, que conclure de cette expérience eh ben, euh, Le don du sang c'est d'une certaine manière partager une forme de richesse qu'on a avec les gens qui en ont besoin. Et euh, je trouve que c'est un beau symbole de ce que euh, nous les insoumis euh, et nous d'une manière générale qui voulons faire en sorte que l'équilibre de ce pays change et que les choses fonctionnent mieux. Eh ben, je pense que c'est un des premiers exemples concrets qui montre que c'est tout à fait possible que ça peut s'organiser, que quand il y a des gens qui sont sérieux et motivés qui mettent ça en place, et bien partager cette richesse qu'elle sent, euh, c'est faisable. Et si on essaie de partager le sang, pourquoi ne pas partager autre chose euh, Donc euh, nous on espère très sincèrement que euh, quand on donne notre sang, ce sang d'insoumis, euh, que l'insoumission euh, soit transfusée à d'autres personnes qui comprennent qu'il y a un message euh, là-dedans que le partage des richesses, euh, c'est quelque chose de, de profond, de concret, que en l'occurrence, c'est quelque chose qui sauve des vies, et euh, que ce serait vrai aussi si on avait une meilleure répartition, une meilleure égalité des richesses euh, dans ce pays, et je pense qu'on le vivrait tous beaucoup mieux. Donc euh, je vous incite à aller faire un tour à la prochaine collecte de Dents du Sang, si vous pouvez, et puis à faire tourner ce truc-là autour de vous, et puis bah, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être. À bientôt, salut